C'est l'amour qui gagne. Ah Les fameux <rire> On a vraiment envie de rencontrer l'amour. Je me suis toujours dit que c'était un moyen comme un autre de rencontrer quelqu'un, justement pour des gens qui n'ont pas forcément le temps ou qui sont pas sûrs d'eux ou qui veulent avancer doucement. Il y a un côté assez romantique, je trouve, aux applis. J'ai envie de passer ce message à ceux qui nous regardent. On peut choisir de voir le sombre ou on peut choisir de mettre un filtre rose dessus oui. et l'expérience n'en sera que meilleure. Pour moi, une appli, c'est la vraie vie. Grâce à Mythique, ils se sont rencontrés, puis après, ils se sont envolés. C'est génial, ton histoire est... est très touchante. En fait, elle m'a demandé en euh, mariage. Oh. Mais non oh que Là, on a exactement l'exemple de deux personnes qui se sont rencontrées avec leur cœur et pas avec leur tête. C'est l'amour qui gagne. Oh Merci en tout cas d'être venu avec nous. C'était cool. Et, et hâte d'être à la prochaine, du coup.